Le terrain de rugby. ce 20, euh... ben, personne n'a voulu le faire. Alors. On a décidé de mettre en place un conseil municipal enfant pour euh, prendre en compte les avis de, de l'ensemble de la population, dont, dont les plus jeunes. Le conseil municipal enfant, enfin. C'est des enfants qui, qui font des aménagements dans la commune et des choses pour l'école, des choses pour toute la commune. Pour que les jeunes aussi puissent donner leur avis et que ce ne soit pas que les adultes qui donnent leur avis. Pour améliorer la vie du village, pour... Faire en sorte que des enfants, là encore, élaborent un projet qui vienne d'eux-mêmes, qui fassent consensus entre eux, sur une tranche d'âge qui était, je sais pas, CM2, CM1, CM2, 6e, 5e. La création du conseil municipal enfant également, qui apporte un éclairage un petit peu différent sur les problématiques des adultes, et qui permettent un peu de faire avancer la commune en prenant les avis de tout le monde. Beaucoup d'idées, elles sont en partie réalisables, en partie réalisées, parce qu'il y a quelquefois il faut des moyens. Bah, quand on fait des projets, c'est euh, pas que pour nous, pour tout le monde, enfin, pour les enfants en particulier, mais aussi pour les adultes. Bah, les adultes, ils voient, par exemple pour le terrain multisport, les adultes, ils n'avaient peut-être pas l'idée d'en mettre un, alors que les enfants, euh, ils ont pensé à ça. L'émergence d'un projet qui était une ère de jeu, notamment, il n'y avait pas que ça, mais une ère de jeu pour les enfants, ce qui n'existait pas à Bellecombe, et qui va aboutir a priori assez rapidement. Euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de, de, de faire naître ce projet, de recueillir des avis, la, la, la démarche aussi de, euh, où chacun peut faire ses propositions, puis au final on se confronte à la réalité qui n'est pas, pas toujours celle qu'il voudrait, mais quand même il y a des choses qui ont émergé qui étaient, qui étaient de leur ressort au départ. Donc ça c'est voilà, intéressant, je trouve. Mon projet préféré, c'était le terrain multisport. Euh, parce qu'il euh, y a plein de choses à faire dessus. Il euh, y a un, un panier de basket en dehors. Et, et on peut faire deux choses en même temps euh, dessus. Bah, par exemple, ce qui se passe à l'école, des problèmes qu'il y a à l'école, euh, par exemple, qui fait trop chaud, euh, oh. dans la cour, tout ça, pour mettre, euh, par exemple, un arbre dans la cour de l'école. Tout ça. Enfin, moi, j'ai proposé de mettre un arbre, mais après, il y en a d'autres qui ont proposé autre chose. Bah, On a voulu planter des arbres euh, pour euh, pouvoir euh, euh, bah, avoir des fruits. On a, bah, C'est l'école qui a choisi euh, ce qu'on allait planter. On a planté beaucoup de pommiers. Et ensuite on a mis tout, on a fait des totems avec tous les noms de, de ceux du conseil municipal enfant et de ceux de l'école. Bah déjà pour faire de l'ombre, pour euh, bah déjà aussi pour avoir des fruits. Comme projets qui se sont réalisés, on avait comme projet de faire une journée nettoyage où on nettoyait les sentiers et tous les déchets. Voilà. Euh, on a aussi euh, euh, travaillé sur la sécurité routière. Il euh, y a eu des, plus de passages piétons qui ont été tracés. Il euh, y a eu des gilets jaunes qui ont été distribués euh, aux enfants de l'école. On est allé à l'Assemblée nationale, euh, donc à Paris, euh, pour nous féliciter un peu de. J'ai transcrit, pour, puis pour voir à quoi ressemblait, parce que on, nous, c'est un peu comme une petite assemblée, quoi. Et du coup, c'était pour voir la vraie, comment c'était. On a visité, donc on a appris comment était, comment était fait le bâtiment et tout, toutes les salles, voilà. Bah aussi, on a organisé un concours de dessin pour... On a refait les panneaux des droits de l'homme parce qu'ils étaient abîmés. Et du coup, on a fait un concours de dessin et euh, tous les enfants avaient le droit de participer. Et euh, du coup, le conseil municipal enfant, il a réécrit le texte euh, derrière euh, les panneaux. C'est bien d'avoir parfois l'avis des enfants, alors euh, du coup... Euh... Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un conseil municipal enfant. Bah, moi, j'aime bien quand euh, chacun a son avis, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis que euh, les adultes. Bah, dans le conseil municipal, euh, ce qui me plaît, c'est bah, d'améliorer euh, le village, de, de faire des jeux euh, dans la cour, ou de mettre des espaces verts. S'il n'y avait pas de conseil municipal des jeunes, bah, ça m'embêterait parce qu'il n'y aurait rien qui. enfin, pas grand chose qui changerait euh, au niveau des enfants. On rentre dans le conseil municipal enfant en fonction de nos projets. Bah, on écrit sur une fiche euh, ce qu'on pourrait faire. Et après, bah, on va voter euh, lesquels euh, sont les meilleurs. Bah, et comme ça qu'on se fait élu bah, On se réunit à peu près une fois par mois. C'est le samedi après-midi de 16h à 17h30. Normalement, on est 12. Il y a eu deux élections. Et nous, on est le deux, la deuxième génération du conseil municipal enfant. La première élection c'était en 2014 et la deuxième en 2017. Le conseil je crois c'est de CM1 à 4e. Donc euh, c'est à toutes les âges pour, euh, pour pas pour que bah ch chaque euh, parce que chaque âge ressent pas forcément les mêmes envies euh, dans la commune. Du coup voilà. Je n'ai rien lâché sur euh, l'équipe, la façon de faire, euh, malgré toutes les remarques et critiques qu'on a eues là-dessus. Voilà. Moi, je donnerais le, un conseil simple aux personnes qui voudraient se lancer dans, le, dans la mise en place d'outils de, de concertation euh, avec les habitants, de pas euh, de ne pas se mettre de, de barrières, de freins, d'avoir confiance dans l'intelligence collective des habitants euh, et des élus et que ce, ce travail est possible ensemble. Ce n'est pas toujours euh, évident, mais il faut que chacun voilà, euh, s'habitue, se réapproprie ce, ce dialogue. Et, et au final, ça fonctionne assez simplement sans, sans, sans frein particulier. En tant que nouvel élu, la réflexion que nous avons eue, toute l'équipe, c'était de mettre en place un système de coopération, de participation maximum des habitants. Donc d'abord les élus du conseil municipal, ensuite comment associer les habitants aux décisions à prendre ou que les décisions ou les suggestions viennent des habitants. Et dans les différentes idées qui sont ressorties de notre séminaire, il y avait aussi la mise en place d'un conseil municipal enfant, qui était un sujet très important, sur lequel euh, l'équipe, et en particulier les maires, n'a rien lâché par rapport à toutes les questions euh, qui se sont posées. Bah, moi, j'avais proposé de faire euh, des concours et on a, on a décidé de faire euh... Un concours de brouettes, donc euh, il n'est pas encore euh, mis en place euh, vraiment bien, mais c'est pour décorer une brouette, euh, celui qui aura la meilleure euh, brouette euh, décorée. On a aussi comme projet de faire une rencontre entre anciens et jeunes, pour que les anciens euh, racontent euh, aux jeunes comment ça se passait avant, euh, quand ils étaient jeunes, pour que les jeunes bah, racontent ce qui se passe en ce moment, euh, ailleurs que dans Bellecombe, euh, tout ça. Nous avons estimé que c'était pour nous le moyen et le mode essentiel de semer la petite graine de la participation, de l'intérêt à la collectivité, de l'intérêt au collectif pour les générations futures.